Tout c'est Winman, content de vous voir, vidéo SQDC aujourd'hui, produit très attendu des abonnés de Winman. Donc on y va immédiatement avec le Jelly Breath de la marque Indie. Et oui, toujours un plaisir de vous voir, merci à mes fidèles spectateurs toujours présents. Merci pour les pouces, les commentaires, très important pour l'algorithme de YouTube. Ce qui fait en sorte que plus que j'ai de pouces et de commentaires... Plus que YouTube, va montrer mon vidéo à plusieurs personnes. Est-ce qu'on connaît la marque Indie chez Willman? Eh oui, la vidéo, la Review 295. On avait fait le Skyway Cush, un produit pas trop populaire. Je pense que j'étais le seul à aimer le Skyway Cush. Un goût terreux, le myrcène était présent. Pourquoi que je parle à l'imparfait? Parce qu'il n'y a plus Skyway Cush, c'est terminé. Euh, produit... Euh, vraiment pas populaire. Des produits à 24$, on aime ça, c'est pour ça que j'ai choisi ce produit, mais j'ai aussi choisi le produit Jelly Bread de Indy pour le prix 24$, mais aussi pour les terpènes. Quels sont les deux terpènes préférées de Winman? Myrsen Limonen, Myrsen Limonen. et oui, la terpène dominante, par contre, est le Caryophyllène. Mais la deuxième et la troisième terpène sont mon duo préféré. Myrcène, terreux. Linalol, non. Limonène, limonène, limonène. Limonène qui sont euh, le diesel, le citron, les agrumes. Mais c'est plutôt le citron diesel que j'aime dans le limonène. 18% de THC seulement, euh, c'est le minimum qu'on peut avoir avec le Jelly Bread sur le site. On nous indique la possibilité d'avoir entre 18 et 24, donc euh, 18, j'ai pas été chanceux. J'ai ouvert le contenant, il y a environ deux minutes, j'ai scrapé la vidéo, donc il euh, y a un boost, il y a une pochette d'humidité. Euh, Il va en encore avoir du goût de la ronde, mais ça enlève, ça vole les terpènes volatiles. Donc, si un petit peu de terpènes qui volent dans votre contenant, ceci, ceci va tout prendre au passage. Euh, vous connaissez le Ethos Glue, vous allez me dire, pourquoi tu me parles du Ethos Glue? Ethos Glue, c'est leur ancien organique, tandis que Indie... C'est Organigramme. Organigramme, c'est au Nouveau-Brunswick. Pourquoi tu me parles du Ethos Glue, Laurentien Organique, compagnie dans les Laurentides au Québec? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est fini. C'est fini. Organigramme a acheté à 100% Laurentien Organique. Donc, <coughs> si on parle de Laurentien Organique, on parle ici, là, de produits qu'on connaît très bien, avec le Ethos Glue, le mandarin cookie, le en couche. Donc, trois produits assez populaires chez les abonnés de Winman. Et puis, je regarde présentement le site de la SQDC, ils ont même du hashish, du hash. Et puis, le Ethos Glue est, est maintenant disponible en pré-roulé. Donc, <coughs> pardon, le Ethos Glue, ce n'est plus québécois. Le Ethos Glue est maintenant, fait partie du Nouveau-Brunswick. Donc, est-ce que Organigram, avec tous les problèmes qu'Organigram ont eu, toutes les rumeurs qu'on a entendues sur Organigram, qu'est-ce qu'ils vont faire avec notre produit Ethos Glue? Un produit huileux, un Ethos Glue très, très adoré, très, très euh, aimé, des, des gens qui vaporisent, à cause de l'huile qui est dans les Toss Glue, vraiment le produit le plus huileux de la SQDC selon Winman. Donc Organigramme, aucune idée. Organigramme, c'est vraiment pourri. J'aime pas ça. On a essayé les produits Trail Blaz Blazer Trail Trail Blazer. Euh, produit à 20, 21,50 On a essayé les produits Edison. Euh, beaucoup de produits Edison au début de la légalisation, des produits à $29,90 et d'autres produits qu'on n'a pas essayé de organigramme la compagnie Nouveau-Brunswick, c'est leur produit de 28 grammes, euh, 138 dollars, 139 dollars pour les 28 grammes de la marque Big Bag O Buds. Big Bag O Buds. C'est les 28 grammes d'Organigramme. Donc, est-ce qu'Organigramme vont nous sortir des 28 grammes de Ethos Blue? Ce serait une bonne nouvelle. Est-ce qu'ils vont nous sortir d'autres produits? Seulement l'avenir nous le dira. Mais j'espère que Ethos Blue va encore garder son identité et euh, qu'on va pouvoir fumer du Ethos Blue encore pour bien longtemps. Donc, j'ai ouvert le contenant. Ça sent le plastique. Ça sent vraiment le contenant de plastique. Euh, pour ce qui est de la date d'emballage, on parle ici. Là, euh, 7, le 7 octobre. Le 7 octobre 2021. Ça fait au moins un mois. Ça fait au moins un mois que je l'ai. Euh, concours par-dessus concours sur Instagram. Il, per il perdait tout le temps. Donc euh, j'étais obligé de le faire passer. Euh, le voici, le voilà. Donc, j'avais essayé le Indy, le Skyway Cush, le un seul produit de la marque Indy, le Skyway Cush à la vidéo 295. Donc, vous êtes plusieurs à avoir regardé toutes les vidéos de Winman. Donc, je suis sûr que vous avez vu cette vidéo-là, la 295, que j'étais le seul à aimer aussi, là, le Skyway Cush. Il y avait un genre de, de goût terreux, avec une petite affaire de couche, mais vraiment, euh, vraiment léger, là, vraiment léger. Donc, euh, si vous voulez voir des photos, allez voir sur mon Instagram. Je vais égrainer ça immédiatement en espérant que l'arôme va plus se dégager. J'ai vraiment acheté ce produit-là pour le prix, mais aussi pour le myrcène limonène, euh, les deux terpènes là, qui sont indiqués sur le site de la SQDC. Caryophyllène, terpène dominante. Myrcène, limonène. Et pour terminer, et pour terminer... Oh my god. Et pour terminer, humulène Linalol. Linalol, Lila. Linalol, Lavande. Donc, c'est pas le style que j'aime, mais on est loin du Lila ici, là. À moins que j'aie une surprise après l'avoir égrainé. Hein, Encore qu'on l'égraine, ça sent au moins 10 fois plus. Pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Terpène, 1%. Oh, qu'il y en a que je cite quand que j'envoie des pourcentages comme ça. 1%, j'ai aucune idée, man. J'ai aucune idée. Il a pas de goût. Euh, terreux. Terreux, est-ce qu'il y a ce terreux-là? Même pas. Sucré, boisé, fruité. Non, non, non. Écoute. Écoute. Je ne sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Euh... C'est terreux. C'est myrcène. C'est terreux. All right. je te montre tes cocottes immédiatement, et puis euh, j'en roule un après. All right, on est de retour avec le Jelly Breath de Indy. Plus précisément Organigram. Euh, petit cannabis à 24$. Je trouve ça quand même correct, mais on est loin là, du Canara Biotech Tribal. Là. On sait très bien que Tribal... C'est la marque numéro 1, la SQDC. Donc, vous allez me dire, il oh, y a du tricôme, il y a du tricôme. Il y a du tricôme, mais il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'arôme. Euh, chez Winman, on aime le goût, on aime le buzz. On, on veut on veut les deux, on veut les deux. Donc, on va l'essayer. On va savoir euh, le goût un peu plus. Je vous le dis, ça, ça goûte terreux. Je comprends pas pourquoi écrire sucré, fruité, boisé. Boisé, boisé c'est... La misère, la misère, je comprends pas, je, je comprends pas la description. Mais ça ne sera pas la première fois qu'on ne comprendra pas la description euh, sur le site de la SQDC. Les spécifications, hein? Beaucoup, beaucoup de problèmes dans les spécifications, les terpènes, les arômes naturels sur le site de la SQDC. Ok, je pense qu'on a aussi vu là, le Jelly Breath. On va égrainer ça là, Immédiatement. De retour avec le Jelly Bread. Pour ceux qui veulent savoir comment était vendu le Etos Loup et Laurentien Organique, 36 millions de dollars. Tandis que Organigram avec Indy, les marques Edison, Trailblazer, Big Bag, Obud, 600 millions de dollars. Six fois plus cher que Canara Biotech. On sait que Canara Biotech coûte 100 millions. Et eh bien, Organigram coûte 600 millions. Donc euh, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Euh, qui qui veut avoir organigramme? Qui qui veut ça? Qui qui va? Qui qui veut ça? Non, moi je veux pas ça. Ok, j'allume ça, le Jerry Brett. Hum. Je te dis tout de suite, ça sera pas un winner, à moins que ça soit un, un super terreux. Mais euh, fie toi pas sur le site de SQDC pour le goût sucré. Euh, ça ne me goûtera pas fruité. Là, ça ne goûtera pas l'ananas, l'orange, le citron. Ça ne goûtera pas le raisin. <coughs> oh, my God! Jelly Breath, de Indy. Ça va pas bien, man. Ça va pas bien. Jelly Breath, de Indy. Ah oh non. Terreux, terreux, terreux! Ben, le Skyway Couch puis le Jelly Brett, les deux sont terreux. D'après moi, c'est Skyway Couch qui hein. est dedans man. C'est une joke, c'est une joke. <coughs> Très fort pour la gorge. C'est <coughs> rare ça. Tabarnak! Pas doux, doux, doux, ça là. là. Non! Ah non, même, Ah non, ça goûte le plastique, ça goûte le contenant. Je sais pas s'il y a eu chaud, quoi que ce soit, même Ah, c'est pas bon! Hein. C'est pas bon, c'est pas bon! Je je pense que le Skyway Cush était mieux que ça. Euh, mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus de Skyway Cush. Il dit de continuer. T'en trouveras pas. Hey, oublie ça, Organigramme. Oublie ça, Organigramme. Au complet, là. Indy, Edison, Trailblazer. Pff, oublie ça, man. Oublie ça, man. Hey, deux ports, je te le dis. C'est effrayant. C'est effrayant. Ça va aller où ça? Non, ça ira pas aux poubelles, si, Chris, je suis pauvre, man. Ça va aller dans le produit mélangé, ça va aller là-dedans man, on va mélanger ça, puis on va essayer de fumer ça man, avec un petit peu de de, de, de hache, je sais pas quoi man, mais c'est effrayant, c'est effrayant, euh, ça me tente pas vraiment de le fumer. c'est vraiment désagréable. Écoute, Organigramme, présentement, c'est 1,96 l'action. Euh, mais si tu achètes toutes tout, tout, tout, tout les actions là, qui existent, ça va te coûter 609 millions. Euh, je ne te le conseille pas. Mais encore une fois, je ne suis vraiment pas conseiller financier. Euh, je ne connais rien là-dedans. Je ne connais absolument rien. Donc, euh, faites attention à vous autres. Donc, exactement, il y a exactement 310 millions d'actions. Donc, 310 millions fois 1,96$. Ça devrait tourner aux alentours. Euh, ça devrait tourner aux alentours entre 568 et 609 millions. Ah, bro, j'ai 4 minutes de fête. puis je ne même plus qu'est-ce que je dis. Bro! OK. OK. 309 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3, fois 1, point, non, oui, 0.96 605 millions. Écoute, Organiram, est-ce qu'ils vont tous scraper du Ethos Blue? Euh, seul l'avenir nous le dira. Alright. je te laisse euh, là-dessus. Et puis, euh, c'est sûr qu'ils bossent un petit peu, mais achète pas ça, achète pas ça, euh, c'est pas bon goût. Euh.. Achète pas ça. Du tout, du tout, du tout. Je te fais économiser du cash, je te le dis. OK? Il y a, il y a certaines personnes dernièrement qui m'ont dit d'essayer des nouvelles variétés de Edison. Je ne sais pas s'ils ont écouté Winman depuis le début, mais euh, j'ai vraiment donné une chance à Edison. J'ai donné une chance à Edison. Je ne penserais pas qu'ils qu pourraient revirer de bord et puis euh, que je puisse aimer ça. Là. En tout cas, on regardera dans le futur. Euh, j'ai quand même laissé une chance à Spinach. On sait que les produits Spinach, les premiers produits, je les ai vraiment pas aimés. Tandis que les derniers produits Spinach, j'ai aimé, ai aimé plus le, leur arôme. Mais, euh, en tout cas, en tout cas, écris-moi dans les commentaires, vous, sur Organigramme. Est-ce que vous avez entendu des rumeurs sur cette compagnie-là? Est-ce que vous aimez les produits Trailblazer, les produits Edison? Euh, parlez-moi, parlez-moi, je, je veux vous entendre, je veux vous entendre, je lis tous vos commentaires